Je vais vous faire écouter l'homélie du célébrant euh, concernant euh, justement cette, cette cérémonie religieuse et euh, ce qu'il a révélé euh, sur, le, le, sur la question concernant euh, les célébrations traditionnelles de la messe en latin. Il est de la fraternité euh, P-10 et euh, il fait partie justement des regroupements euh, des célébrants de la messe en latin euh, à travers le monde. Et c'est quand même Yves Normandin qui, est, qui a été l'instigateur, qui, qui est le premier à avoir euh, euh, lancé. Le débat sur la nécessité de conserver le patrimoine et la tradition. Euh, de l'église, de, des célébrations de la messe en latin. Donc c'est très important. On commence avec ça. Allons-y. Oui. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère famille de M. l'abbé Normandin et chers amis, chers confrères, nous voici aujourd'hui réunis autour de la dépouille mentale de M. le curé Normandin. Donc, euh, il a tout simplement euh, identifié mon oncle Yves comme étant M. le curé Normandin. Euh, c'est certain que euh, ce bon prêtre euh, n'a pas euh, cette connaissance juridique et judiciaire et législative de faire la distinction entre un nom propre de baptême avec des traits d'union. Donc, euh, mon oncle, c'est Joseph Trait d'union, Yves, de la famille Normandin. Euh, et n'ayant pas ces connaissances-là, je vais quand même vous en donner les explications ici, euh, il l'a désigné mon oncle de bonne foi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous savez ici que si on regarde le fameux document de René Croteau, on voit ici un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé. Et on va aller voir ici le mouvement des Jardins, 1997-2003. C'est de M. René Croteau. Vous regardez dans, à la page 10 de son document. Ici, on voit euh, Mouvement des jardins 97-2003, des réflexions. Ensuite, là-dessus, ils disent des associations de personnes. Et c'est bien écrit « Les membres sont obligatoirement des personnes physiques. » Et ça, c'est écrit à la page 10 de son livre. Son livre porte ici, vous voyez comme moi, le ISBN 2 89 544 1 064-6. Et, euh, et si on regarde ici, c'est bien écrit, euh, si on regarde René Croteau, qui est M. René Croteau? René Croteau est un premier, euh, est un des premiers titulaires d'une maîtrise en sciences sociales de l'université Laval en 1946. Il a consacré toute sa carrière au mouvement Desjardins, à la Confédération des caisses populaires Desjardins. Entrée, salle... Euh, en, euh, Attends un petit peu, je vais quand même trouver quelque chose pour m'aider parce que c'est écrit en petit ici. Euh, il dit ici...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 il a assuré la fonction d'adjoint au président de 1982 à 1986. Comme retraité, il a accepté d'agir à titre de conseiller contractuel auprès du président du Mouvement de 1987 à 1991. Pendant toutes ces années, outre qu'il a occupé plusieurs postes d'administrateur dans différentes filiales du Mouvement, de même que dans des organismes de son milieu, il a été chargé de divers dossiers stratégiques, particulièrement dans, le, dans, euh, dans euh, le domaine informatique et celui des systèmes de paiement. Son engagement envers la coopération et la promotion des valeurs qui en contribuent la substance ont été les jalons dominants de toute sa vie euh, professionnelle. Le patrimoine coopératif défiguré et dénaturé, le 19 mars 1999, le euh, 17e congrès aurait la voie, ouvrait la voie aux transformations majeures qui ont remis en cause les bases coopératives du mouvement des jardins. Que s'est-il passé? Pourquoi ces changements de structure ont-ils été effectués? Quelles étaient les, les motivations de ceux qui s'en sont faits les promoteurs et qui en sont responsables? Les résultats obtenus traduisent-ils réellement les objectifs qu'ils s'étaient fixés? Vieux routier de la coopération, l'auteur retrace les faits et gestes des dirigeants de l'époque en portant une attention particulière à l'évaluation de la pertinence et de la justesse des arguments qu'ils ont invoqués pour appuyer leur proposition de réorganisation. Je voudrais d'abord... Donc, je continue ici. Il compare ensuite ses propositions avec les principes coopératifs ainsi qu'avec la pensée et l'œuvre d'Alphonse Desjardins. Le présent ouvrage intéressera toutes les personnes qui ont à cœur la coopération et le mouvement desjardins et l'idéal qu'il représente. Il les aidera à comprendre comment, sous prétexte d'économie, de rajeunissement et de recherche d'une plus grande souplesse, d'une efficacité accrue et de modernisation. On en est arrivé à l'occasion du centenaire de cette institution coopérative, à caractère privé, à en saboter la nature même, c'est-à-dire en en faisant une banque, et c'est Jean-Yves Desrosiers qui était à la tête du mouvement euh, des victimes euh, euh, du mouvement Desjardins donc à saboter la nature même, à défigurer ses règles de fonctionnement démocratique et en en déposséder ses propriétaires, c'est-à-dire les coopérants, c'est-à-dire plus de 5 millions de membres, pratiquement chaque Québécoise et Québécois. Donc, euh, on sait qu'une personne physique, je répète ici, vous comprenez, euh, c'est bien écrit, des associations de personnes. OK? Et on peut voir ici, euh, les membres sont obligatoirement des personnes physiques. Elles ne sont pas naturelles. C'est une obligation d'être une personne physique. Et en étant une personne physique, automatiquement, vous devez renoncer à votre nature humaine, à votre baptême, à votre foi, à votre religion. Et n'oubliez pas qu'en 1997, ils ont déconfessionnalisé le réseau de l'éducation au Québec en abolissant l'enseignement de la religion catholique et protestante. Ici au Québec, ça s'est fait tout simplement par une société de barbouzes, donc de sorciers, de sorcières, euh, des gens qui sortent euh, des ténèbres, si on veut. Et euh, ces gens-là ont su, euh, par des groupuscules, parce qu'ils se disaient représenter tout la, le peuple québécois, euh, comme Daniel Barry et, et toute cette gang-là, tous ceux qui, euh, qui ont été euh, contre la confession euh, religieuse, catholique et protestante dans les écoles, ben, ils ont réussi à tout simplement convaincre euh, euh, l'honorable juge, euh, euh, juge Ginette Pichet, Donc, convaincre l'honorable juge Ginette Pichet qu'il était obligatoire d'abolir l'enseignement de la religion catholique et protestante dans les écoles du Québec. Donc, je reviens ici. J'étais, moi, euh, euh, l'intervenant contre l'abrogation de l'article 93 au dossier en 1997. Et c'était dans le dossier 500-05-031133-976. Ça, c'était le numéro de dossier dans lequel euh, on sait que euh, Lucien Bouchard a gagné euh, son, son ordonnance auprès de la Cour supérieure du Québec. Et la Cour supérieure du Québec n'est ne plus, plus une juridiction fédérale. C'est une juridiction exclusivement du Québec. Et euh, c'est une juridiction du Québec pour le, pour. Euh, en vous le prouvant ici sous quand on regarde ici, euh, sous le numéro euh, 88-31-85. Donc, le numéro 88, euh, ça se trouve être la forme juridique du registre des entreprises pour les autorités publiques qui se sont enregistrées à Venu québec contre l'article 91-27 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et tout ce qui est 31 85 euh, c'est fédéral et on sait que le directeur de l'État civil, c'est le numéro 88, le NEQ, numéro d'entreprise du Québec, numéro 88 31 85 8111. -1 -1. Alors que la Cour du Québec, c'est le numéro NEQ 88 13 81 84 48. La Cour supérieure du Québec, c'est le numéro 88 13 81. Pas, pas le numéro 3185 du fédéral, mais bien la division 1381, qui est la division Québec. Donc, c'est 88-1381-84-55. Alors que le directeur de l'État civil du Québec, votre numéro euh, d'identité, votre numéro de certificat de naissance, ça appartient au fédéral sous le numéro d'entreprise 88, dans la division 3185, 81 1, 1. Donc, c'est la division 3185, comme la Cour d'appel du Québec, qui est d'une juridiction fédérale, sous le numéro 88-NEQ-88-3185. Ensuite de ça, ça finit par 67 19. Donc, vous voyez que euh, tout s'est planifié, tout se faisait... Euh, contre l'intérêt de la population du Québec, contre les, les valeurs euh, traditionnelles, euh, confessionnelles euh, de notre religion et de notre système d'éducation ici. Donc, euh, je continue. nos condenances à la famille de M. Babet et aussi à ses, ses proches, ses amis et à tous ceux qui euh, sont ici aujourd'hui et aussi qui euh, peut-être nous suivent de loin euh, par, euh, par leurs écrans. D'abord, nous devons prier pour l'âme de M. l'Abbé Nombanda, et cette euh, belle liturgie des défunts par laquelle les, l'Église militante aide l'Église souffrante doit aussi bien intercéder pour l'âme de M. l'Abbé que nous conforter du grand espoir de la vie éternelle. Nous sommes les membres du corps mystique de Jésus-Christ et donc toutes les parties de ce corps aident les uns les autres. Mais aussi je crois que nous pouvons bien espérer que M. l'abbé Normandin, même si sa dépouille mortelle est ici, que son âme est déjà au ciel. Nous ne le savons pas, bien sûr, mais nous pouvons bien l'espérer parce que Dieu est fidèle et il récompense le serviteur fidèle. Et nous savons que M. l'abbé est mort la semaine dernière pendant l'octave de Noël. Il portait bien son scapulaire et nous pouvons espérer et croire qu'il a bénéficié du privilège sabbatin par lequel la, la personne qui meurt en portant ce scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel aille au Ciel le samedi après sa mort. Nous ne le savons pas, pour sûr. C'est pour ça que nous devons continuer de prier parce que cette liturgie des défunts nous parle du purgatoire. C'est que même si quelqu'un est très fidèle comme l'était M. l'abbé Normandin, et eh bien, devant Dieu, qui entre nous peut se dire pur. Et donc, nous pouvons toujours prier et faire des sacrifices pour ceux qui sont déjà allés devant nous. Aussi, mes bien chers frères, nous devons, nous devons avoir la mémoire de la mort, le memento mori et peut-être pour nous ceux qui entre nous qui sont, euh, qui sont prêtres nous faisons bien des, des messes d'enterrement des funérailles et ce n'est pas souvent que c'est un prêtre qui est dans le cercueil et peut-être que nous nous habituons un peu à la mort mais nous devons tous nous dire voilà le prêtre qui est dans le cercueil aujourd'hui, un jour ce sera moi et ce jour là Qu'est-ce que j'aurais voulu faire de mon sacerdoce, de ma vie Les Pères de l'Église nous enseignent bien qu'il y a trois morts. Il y a une qui est bonne, une qui est mauvaise, et une qui est entre les deux. La mort bonne, c'est la mort au péché. C'est la mort que nous accomplissons quand nous refusons de suivre les penchants mauvais de nos passions déréglées, c'est une sorte de mort parce que nous sentons bien qu'il y a une sorte de séparation de, du corps avec l'âme. Il y a une mort qui est mauvaise et ça c'est la mort du péché, le péché qu'on appelle mortel parce que ça tue l'âme et il y a une mort qui est entre les deux, c'est la mort physique. Et cette mort est entre les deux parce qu'elle est bonne pour les bons et elle est mauvaise pour les mauvais. Et nous devons rechercher dès maintenant la bonne mort. Parce que le jour où viendra notre mort physique, si nous n'avons pas euh, accompli la bonne mort au péché, et eh bien cette mort physique ne sera que le prélude de la deuxième mort en enfer. Et donc... L'Église nous dit aujourd'hui, en prenant encore un de ses enfants qui vient de mourir, toi aussi tu vas mourir. Eh bien, prépare-toi dès maintenant. Et aussi, mes bien chers frères, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, Defunctus hoc locuitor. Défunt, il nous parle encore. Et Monsieur l'abbé Normandin, qui et euh, dans le, la messe de Requiem, nous célébrons aujourd'hui, je pense qu'il nous donne trois leçons. Trois leçons, une leçon de foi, d'obéissance et de charité, de zèle sacerdotale. Et d'abord, il nous enseigne une leçon de foi. Souvenez-vous que quand M. l'abbé Normandin a ordonné, en 1953, nous étions seulement quelques années devant les années 60. Le concile que monseigneur Lefebvre a appelé la troisième guerre mondiale. Et ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour vous souvenir, vous vous souviendrez qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers de prêtres et de religieuses qui sont partis, qui se sont dit, bah, finalement, ça ne vaut pas la peine. Consacrer ma vie à Dieu, non. Il faut que je vis comme tout le monde. Il faut que je vis une vie mondaine. Et Monsieur l'abbé Normandain, il n'a pas abandonné cette foi. On s'est dit à, dans ces années-là que finalement Jésus-Christ est mort, mais tout le monde se sauve de toute façon. Ce n'est pas la peine de vraiment porter sa croix. Eh bien, lui, il est resté fidèle. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne change pas. Ce qui a été toujours vrai, qui nous a été livré par Jésus-Christ et par les apôtres, ce n'a pas changé au XXe siècle. La foi ne change pas. Le credo, le symbole des apôtres que les apôtres nous ont donné, parce que ça vient de Dieu, la foi de Jésus-Christ, ça ne change pas au XXe siècle. Et Monsieur l'abbé nous a donné un exemple de foi, de fidélité. L'homme a été créé par Dieu, pour Dieu. Et ça n'a pas changé. Le deuxième exemple, mes eh bien chers frères, je crois que c'est l'exemple de l'obéissance. Il y a certains qui pourraient se poser les questions, l'obéissance, mais... Monsieur l'abbé Normandin, le curé de Saint-Yvette, c'était un désobéissant. Monseigneur Grégoire lui a dit, il faut que tu obéisses, que vous vous obéissiez de manière aveugle. Je vous dis, prenez cette nouvelle messe. Et monsieur l'abbé n'a pas obéi. Et ceux-là qui pensent cela, eh bien, ils se trompent, parce que l'obéissance ne consiste pas d'obéir à un homme dans tout ce qu'il vous dit mais plutôt d'obéir à Dieu et ensuite aux hommes dans la mesure où ils ont reçu l'autorité de Dieu et donc aux années 70 à commencer par l'année 69 quand le, cette nouvelle messe est venue et eh bien monsieur l'abbé Normandin. Après avoir reçu l'aide de M. l'Abbé Blot qui est parmi nous aujourd'hui, après avoir fait un pèlerinage, une visite à Econ, à sa, sa re rencontre avec l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, eh bien, il a dit que l'ancienne messe, la messe de toujours, comme il l'appelait, n'a pas été abolie. Et donc, Monseigneur Grégoire peut bien me dire que je dois le dire. Mais ce n'est pas une vraie loi, parce que nul ne peut abolir cette messe de toujours. Et ça, c'est l'obéissance, parce que l'obéissance consiste à dire à son supérieur, quand il nous dit de faire quelque chose qui est, qui est mauvais, que moi, je ne vais pas le faire. Et c'est parce que, comme on lit dans son fameux livre, « Le curé dans la rue », c'est parce que M. l'abbé a vu que cette nouvelle messe n'était pas simplement une messe nouvelle. Il dit bien que le pape a bien le droit, s'il veut, d'introduire des nouvelles messes. Le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'était que cette nouvelle messe était, et je cite, « une véritable rupture avec la tradition constante de l'Église, non seulement en liturgie, mais d'abord dans la discipline, dans le moral et dans le dogme. » Fin de citation. Eh bien, c'est ça, comme monseigneur Lefebvre, il a vu que ce n'était pas simplement que la messe soit en français ou dans, dans une langue vernaculaire, c'était que cette messe avait un esprit protestant qui était créé, avec l'aide d'ailleurs, des pasteurs protestants. Il a vu que ce n'était pas simplement une question de liturgie, mais une question de la foi. Et c'est pour ça qu'il a été obéissant. Comme l'a dit Saint-Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Cette foi que nous avons reçue de nos ancêtres, ça vient de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer comme un manteau. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut jeter comme si ce n'était que quelque chose de transitoire. Cette foi c'est notre trésor parce que c'est la foi qui nous ouvre le chemin du ciel et vous le savez mes bien chers frères, que bien des années après en 2007, Benoît XVI le pape l'a justifié dans son moto proprio du mois de juillet 2007, il a dit cette messe de Saint-Pie-V la messe donc de toujours qui nous vient de, des apôtres eux-mêmes, cette messe n'a jamais été abrogé. Ah, voilà. Donc cette messe, c'est M. l'abbé Normandin qui avait raison. C'est lui qui avait raison quand il a dit, cette messe n'a pas été abrogée. J'ai toujours le droit de le dire. Et donc, comme Jésus lui-même, comme Monseigneur Lefebvre, il a été puni pour avoir fait le bien. Mais, pour un homme de foi, cela, il sait que ça nous identifie à Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi je crois aussi que M. l'abbé nous a été un exemple, et il nous parle encore, à nous prêtres, il nous a été un exemple de zèle sacerdotal, de charité. Qu'est-ce que la charité Ce n'est pas l'amour égoïste, ce n'est pas l'amour simplement humain, c'est l'amour divin qui veut faire du bien aux âmes, qui veut faire amener les âmes à l'air bien, qui est Dieu lui-même. Et M. l'abbé Blanc, qui, à qui je parlais hier soir, il m'a dit, ce qui l'a impressionné, c'était l'esprit de prière, l'esprit de prière de M. l'abbé Normandin, les airs saintes qu'il faisait dans le temps, aux années 70, à Saint-Yvette, et ça, quel bel exemple pour nous si nous voulons être des hommes de valeur, il nous faut d'abord prier. Et de là découle l'apostolat. Déjà depuis 1953, quand il a été ordonné, jusqu'en 1975, quand il était mis dans la rue, il a donné le bel exemple du ministère paroissial. Mais après, ensuite il a pris la route et les avions... Pour apporter cette messe de toujours le sacrifice du calvaire à travers tout le canada et nous qui sommes prêtres de la fraternité sacerdotale saint pédis nous devons rendre grâce à monsieur l'abbé parce que c'est lui qui a fondé la plupart de nos chapelles et de nos missions à travers le canada et pendant neuf ans il a sillonné ce grand pays d'une mer à une autre pour amener aux âmes ceux auxquels ils ont droit, les, la messe et la foi de toujours. Et depuis ce temps-là, il a resté fidèle à la messe traditionnelle. Et donc, aujourd'hui, mes bien chers frères, remercions Dieu, qui est l'auteur de toutes les grâces, dont qui les hommes trouvent la force pour faire ce qu'ils doivent faire, leur vocation. Remercions aussi notre mère, Notre-Dame, qui a bien entouré son fils pendant toute sa vie et qui ne l'a pas oublié au moment de sa mort. Et nous pouvons bien espérer qu'il voit aujourd'hui la face de Dieu, de Jésus-Christ, de Notre-Dame. Et remercions bien M. l'abbé lui-même. Il, il nous a quittés oui, d'une façon, mais il est toujours en vie. L'âme ne meurt pas. Nous allons le revoir un jour. Et donc, prions bien pour lui, mais aussi, si j'ose dire, on peut prier à lui un peu, demander à lui de prier pour nous. Comme dit l'Écriture, ne plaire que peu pour le juste, car il est avec Dieu. Si vous le permettez, mes bien chers frères, je vais maintenant dire juste quelques mots en anglais pour nos amis anglophones. Uh, dear brethren, today we celebrate the funeral of Father Normandin. And after giving our condolences to the family, his friends, and his associates, we should pray today for the soul of Father. We hope that he is in heaven, but who can be justified before God? As the Psalm says, If thou, Lord, wilt mark iniquities, Lord, who shall stand it? That is why we pray, although our hearts are filled with hope, that he sees already our blessed Lord and our blessed Lady. Father gives us, I think, an example of three virtues. First of all, the virtue of faith, then the virtue of obedience, and thirdly, the virtue of charity or priestly zeal. First of all, the virtue of faith. Those of you who are old enough to remember will know that when Father became a priest in the 1950s, it was just before the time of great corruption in the world and great change within the church. And after the Second Vatican Council, thousands and thousands of priests left, in inverted commas, the priesthood, abandoned the, the uh, vows that they had made before God and said, after all, this life is short. Why should we waste it in being priests? But Father did not do that. He remained faithful to the vow that he had made. He remained faithful to the faith which has been transmitted to us by our blessed Lord himself through the apostles. because he